Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dessin, pour un nouveau timelapse sur Broly. Euh, pourquoi j'ai eu l'idée de ce dessin euh, C'est parce que, en fait, euh, bah, je pense que, euh, là en ce moment, euh, j'aime bien faire euh, un petit peu des, euh, comment on dit, des, euh, des fanarts, un petit peu de, de trucs que j'aime bien. Et en l'occurrence, euh, Pixar, j'aime bien, <rire> pour ceux qui me connaissent. Euh, ouais, voilà. Je trouve que le dessin est plutôt réussi. En fait, à la base, je voulais faire un, un dessin exprès pour pouvoir faire un fond d'écran. Je sais pas s'il si s'y prête bien parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi de partout. Et puis euh, le fond, on le verra après. Je, je vais le flouter un peu pour faire un peu la mise au point et tout. Mais bon, euh, au moins le dessin, euh, je, je l'aime plutôt bien. Il pourrait être mieux, genre au niveau de ses bras. Je pense que euh, j'aurais pu faire autrement. Enfin bon, tant pis. On le verra après, je suis content, j'ai réussi à faire euh, euh, comment un, un truc bien pour les euh, la saleté qu'il y a sur lui. Le saleté, un peu les rayures aussi, qu'on voit moins, mais bon, parce que c'est recouvert par la saleté. <rire> j'ai aussi essayé de, de rallonger un petit peu le, le timelapse, cette fois-ci il est de 3 minutes, au lieu de 2 minutes 30, c'est parce que je suis... On, on m'a dit de mettre un peu plus long, on m'a dit 5 minutes, mais le truc c'est que 5 minutes, je trouve ça vraiment trop long. Déjà, il faut que je trouve, de, que je trouve des trucs à dire pendant 5 minutes, c'est compliqué. Sans être hors sujet, évidemment. Voilà aussi, j'ai essayé de, de faire un petit peu une composition et tout, réfléchi avec le fond. Euh, genre, il y, y a de la pollution partout, sauf là où il y a la plante, quoi. Je me suis donné hein, Ouh <rire> Mais je pense que pour la suite, en fait, il faudrait que je m'entraîne maintenant à faire un peu plus euh, réaliste, même si, euh, bon là j'ai un peu la flemme, hein, je vous avoue, j'aime bien ce que je fais pour le moment donc... Euh Là, je fais un peu ce qui me passe par la tête. Voilà. J'espère que le dessin vous a plu. Si vous voulez le télécharger, peut-être on sait jamais, hein, pour votre fond d'écran, le lien est en description sur DeviantArt. Vous pouvez le télécharger directement. Il y a un bouton sur la page. Et puis pensez à vous abonner, et puis à partager, et puis à liker, et puis à samedi du coup. Merci.